Nous allons fermer la plupart des régimes spéciaux de retraite existants. Cette mesure ne s'appliquera qu'aux nouveaux embauchés qui seront désormais affiliés au régime général de retraite. L'argument qui est utilisé par le gouvernement pour justifier cette réforme, c'est le déséquilibre entre les actifs et les retraités. Et on se doute bien qu'avec une clause du grand-père, demain, qui paiera ma retraite quand je serai à la retraite Donc euh, on ne peut pas accepter ces clauses du grand-père. À, salaire, à travail égal, salaire égal et à statut égal. Il y a eu une vague de démissions à, à la RATP, d'où les temps d'attente énormes aux arrêts de bus que les gens rencontrent. Et euh, c'est sûr que bah, pour l'attractivité du métier, euh, le fait euh, de, de perdre ce statut, c'est sûr que ça ne va pas attirer euh, les jeunes et ça ne va pas aussi donner envie à ceux qui sont dans la boîte de, de rester parce que on a, pas, on a connu une grande grève... Euh, il y a trois ans, la grève contre la réforme de retraite à point. Et euh, on se rend compte qu'en fait, tous les trois ans, quatre ans, cinq ans, on est attaqué. Et en fait, à un moment donné, bah, les gens ils vont dire, stop, j'ai pas envie de rentrer dans une entreprise où je dois me battre en plus euh, tous les trois ans, pas pour gagner des choses, mais pour conserver ce qu'on m'a promis à l'embauche.